Sexe, drogue et mensonge, nous sommes au marché de Colmar pour le mytho trottoir parti. Vous sortez d'une partout, c'est ça Oui, exactement. Pourquoi c'est toi qui a répondu tout de suite Parce qu'elle a eu le temps d'avaler pour répondre. <rire> c'est surtout ça. Oh. Vous êtes beau Oh merci Non mais je crois qu'il me vous voit en fait. Joyeux Vous saviez que Noël, à la base, c'était pas une fête religieuse En fait, c'est en long 300 les roumains... Les roumains. Les roues. Les roumains ont pris cette fête. Et ils l'ont fait christianiser pour amener un maximum de personnes dans leur religion. Pour vous, Noël, c'est toujours une fête religieuse ou pas du tout bah, Père Noël, il est pas turc déjà. Il est pas turc Oui. Il est turc Noël Noël Moi j'aime Noël pour le marché de Noël. Donc le petit Jésus, on s'en fout. Ouais, on oui, on s'en fout. Il est à la <rire> crèche et <rire> il arrête de faire chier. Non, je m'en fous pas du beau petit <rire> Jésus, mais je veux dire, il n'y a aucun côté religieux quand en fait Noël. Euh... C'est un regroupement familial, c'est ça. Ouais. Euh, en moyenne, une famille française dépense 207 euros euh, des budgets pour les cadeaux de Noël ouais. C'est un budget que vous avez dépassé ou pas encore Personnellement, j'ai encore rien dépensé. Ça fait longtemps qu'il est dépassé. C'est chaque cadeau, ce prix là J'achète pas de cadeaux Noël. Je déteste les radins. Ils ont séparé les, les familles en fonction de leur origine. Et par exemple, les familles africaines qui habitent en France dépassent les 600-700 euros. Oh non, ça c'est du mytho. Ah, Le culte de la famille est différent dans ces familles-là que dans les nôtres, quoi. Ou alors, ils sont plus. <rire> Je sais pas. Ouais, bah, nous, moi j'ai une origine africaine. Ça se voit, qui est noir-africaine. De, de Tunisie. On peut voir les pieds. <rire> ah non, ça pue pas en plus Après, s'ils achètent un poulet par personne, c'est sûr que ça fait un budget <rire> Il y a la bouffe, faut pas oublier que les, les familles africaines, elles, elles mangent Plus que les blancs Bah beaucoup plus Bien sûr qu'elles mangent beaucoup plus que les blancs Un jour, je t'inviterai à la maison, tu verras Les Africains sont plus famille que familles que chez nous. Pas hein. Les vieux, les pour euh, eux, c'est réellement la, la famille. famille que chez nous, les vieux. Je te dis que par exemple euh, une famille juive euh, le budget il descend à 92 euros. C'est pourquoi Parce qu'ils euh, sont radins. Ou... François Hollande a décidé de pas se représenter aux prochaines élections et il Sarkozy. Pour eux <rire> et Nicolas Sarkozy il a dit que c'était le meilleur cadeau de Noël pour les Français. T'es d'accord avec ça Un petit peu quand même. Ouais. ouais. ouais Je pense qu'il a raté 50 de sa vie. Euh, François Hollande t'as raté 50 de ta vie. Le euh, pardon. Je ne me souviens pas Nicolas, mais euh, sur ce point-là, il a raison. Non, moi je pense que le meilleur cadeau, ce serait d'arrêter euh, d'élire tous ces politiciens qui n'ont rien à voir avec euh, le système français. Donc... Il ne devrait plus avoir de parti. On devrait ouais. mettre les bonnes idées de la droite, les ouais. bonnes idées de, de la gauche. gauche et faire quelque voilà. chose prendre pour des que la gens, France voilà. se relève. Et et on, a, on appellerait ça comment ah, et ben, on appellerait ça le centre, euh... dire. Ils sont pas dans la réalité de ce qu'on vit actuellement. Il faudrait les envoyer un petit coup à l'usine. <rire> mais quand ils sont au pouvoir, ils prennent la grosse tête et c'est foutu. Ils mais il a oublié de dire que lui aussi qui se barre, c'était un sacré cadeau. Oh. On a notre ami Trump qui a été élu aux états unis oh, ah <rire> Il a publiquement montré son soutien pour Marine Le Pen lors des prochaines élections. Ça ferait du bien à la France une petite Marine. trouve pas. Pourquoi euh, C'est surtout pour nous les blacks en fait. <rire> Bonjour T'as un stand en fait où ils font des sandwichs au porc succulents. Et ce qui est drôle avec ce sens, c'est qu'il est, il est tenu par des musulmans. Ça vous choque ou pas C'est du porc halal What le Porc halal Bro, What are you talking about, man Oui. On n'a pas le droit de vendre. Ah, non, c'est pas le porc On n'a pas le droit de vendre, c'est le vin. Des musulmans qui font des sandwichs au porc ouais. C'est trop bien! Il y a certaines villes où ils mangent du porc et c'est des musulmans. C'est vrai? Non, mais je vous garantis que c'est vrai, oui, oui. Arrêtez de dire n'importe quoi! Bah, il y a, y a plein de dealers qui vendent et qui fument pas. Ah, bah, c'est pareil. Toi, par exemple. Non. <rire> Toi, tu fumes. Je fume, mais je ne vends pas. Il euh, y a un stand qui fait un peu polémique euh, cette année. Ils vendent des sex toys en bois. C'est un produit qui pourrait t'intéresser? Euh, pas forcément moi, ma copine non plus. Elle risquerait de choper des épines, je pense. Ça peut les blesser. <rire> ah, fouvre moi d'un malade! <rire> C'est vrai! Ouh, oh cool! Mal, ça. Bah ça dépend si c'est lustré. Bah, ça, hein. ça doit irriter à fond. C'est en bois, hein, ça peut être un jeu. <rire> Pour les enfants? <rire> Je sais pas. Là où t'habites, ils font des sextoys toys en euh, bois. En bois, ouais. Ok, tu vas me filer ton adresse tout à l'heure et on va en discuter, ok? Ouais, ok. okay on y va! <rire> on y va! Ça vous intéresse? Oh ouais, Alors c'est au fond à gauche. <rire> au fond à au fond gauche! gauche. Ouais, ouais, au fond à gauche! Ouais, ouais! C'est souvent au fond à gauche. Exactement! Tu préfères les bananes? C'est le micro... Ça doit faire mal, attention aux échardes Elle a préféré largement la banane tigrée par rapport à celle tachetée. Ah, à offrir ça peut être sympa Je voulais juste vous dire quelque chose, c'est qu'en fait toutes les questions, toutes les anecdotes que je vous ai données, en fait tout est faux. C'était que des mythos en fait. Ah d'accord Donc on est passé pour des bouffons là Vous vous sentez comment Ben, Bien, on s'en fout On a l'habitude Il n'y a pas de magasin sex toys Par contre vous pouvez me croire sur la banane. Il faut pas croire tout ce qu'on... tout ce qu'on voit dans les médias, on est d'accord, hein ah, ouais, ça, ouais, c'est sûr D'abord, c'est ah, les journalistes, euh, euh, ouais, les les journalistes qui font déjà du mal. Bon, allez, arrête avec ton micro. Allez <rire> Allez, un canard de vous, merci beaucoup Voilà, voilà, voilà Merci.